Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration des nouvelles actions depuis le menu de gestion des utilisateurs. Nos nouvelles actions sont l'action permettant d'accéder aux avis d'un utilisateur et d'accéder à ses paniers. Nous avons ajouté ici la possibilité de rechercher par euh, des avis ou des paniers non tout en restant indifférent et les deux peuvent être recherchés en même temps comme vous pouvez le voir la vie est représentée par une étoile et le panier par un panier quand on clique sur l'icône vie on accède aux avis de la personne, avec son prénom écrit ici, et ses avis listés. Et en cliquant sur l'icône panier, vous accédez à sa liste de panier, dont vous pouvez voir le contenu, ou obtenir le lien permanent. La recherche fonctionne Indépendants sont indépendantes l'une de l'autre. Vous pouvez très bien rechercher des avis sans les paniers, et des paniers sans les avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à une prochaine fois sur la chaîne Bokeh.